Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui c'est un jour particulier parce que ce monsieur là, euh, on s'est bagarré sur sa chaîne C'est ça mon frérot, d'ailleurs il est accompagné du petit cousin Wesh, wesh tu m'as coupé dans mon su ah, frérot. Wesh, wesh Luthor, j'espère que tu vas bien, bonjour la team Luthor Bon juste pour te dire, euh, aujourd'hui il y a mon neveu Zozo avec moi Donc il est en stage et tout à la messe, tout, etc. je montre certaines choses et tout Et, euh, Après, et il sera bien. avec moi, vu que moi je sais pas très bien jouer à Yu-Gi-Oh il va m'aider euh, à ouais, te battre Quoi Vas-y Tu vas, vas m'aider Vas-y vas top là T'inquiète ouais, oh, On est en 2v1 nous Qu'est-ce qu'il y a maintenant allez, On fera plusieurs triche. T'inquiète On a fait le match aller Sur sa chaîne Là il y a le match retour les gars euh, Allez voir sur sa chaîne Je mettrai le lien en description Aujourd'hui Je vais te casser la bouche Bon les gars du coup bah, Bo3 mon case Petite règle particulière On n'a pas le droit d'utiliser Le même deck Deux fois le même deck Ok ça, ça marche d'accord S'il y a trois decks s'il y a 3 matchs, il y aura forcément 3 decks Ok, ok Donc ça marche que bah que trois decks. En fait j'ai 3 decks Le gros problème c'est que là en ce moment j'essaie de peaufiner les decks que j'ai actuellement Je vais essayer de créer de nouveaux, ah ouais. du nouveau deck building Bon, j'étais plate hein. J'étais plate, j'ai rétrogradé parce que je teste mon deck euh, euh, Magicien Pendule que j'arrive pas du tout à maîtriser <rire> Ouais bah peaufine Moi je vais moi, je vais bien te peaufiner tu vas voir C'est moi, moi je la... j'ai te peaufiner la game du Allez, hey, cache hey, mon écran, pas là espèce prier, de truc cache mon écran. Ça y est, j'ai caché, de toute façon, je veux, je veux plus voir ta tête. Ah, tu, sens, joues, la du coup, tu joues en deuxième ou en premier ah, Bah, je joue en premier. Non Ah si. Oh là là ah, si, là là là. Obligé. Bon, en, obligé espérant, en, en espérant qu'on qu ait du lourd. Oh là là, c'est beau, ça joue Inister. Bah oui. Ça joue Inister. Euh. Alors, attends. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Inister. Ça, ça va être très compliqué. Bien. Là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Oh, tu verras qui T'inquiète, t'inquiète, tu vas voir ce que j'ai Genre, eh. Attends, mais il a fait Sinet Minage, donc du coup sa carte Sinet Minage il doit se défausser d'une carte pour aller récupérer une carte Cybers De son deck à sa main Exactement En fait, Exactement. il a un deck Cybers, un peu comme moi avec mon Salamangrande Ouais, mais mieux, là moi c'est mieux Non, non, tu sais très bien, rappelle-toi le, le, le combat Salamangrande eh, et Mister je me rappelle le, le, le combat qu'on a fait sur ta chaîne, je faisais mon malin tu m'as mis Nibiru, donc là t'as vu je rigole pas là, là là là aujourd'hui c'est concentration aïe, aïe Aïe aïe aïe aïe Luthor, n'oubliez pas d'aller vous abonner les frères, abonnez-vous chez Luthor Ouais exactement, et sur Yakez, et le, et le like Merci merci, okay, et bien il, sûr le like, il... oh je veux 5000 pouces bleus 000... ouais, ouais ouais, va, va doucement, va Tranquille. doucement Tranquille, oh Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh yugio, jusqu'à la muerte. Bah bien sûr C'est bon, t'as tu... fini ben... ou t'as pas fini Quoi, j'ai fait. Alors lorsqu'un monstre cyber avec deux minutes d'origine avec son effet, vous pouvez déplacer cette carte dans votre zone monstre main pointée par cette carte Puis vous pouvez le changer en n'importe quel hey, Eh frère, c'est bon, euh, Avec tes cartes, c'est des romans, frère. C'est des romans, tes ah, cartes. Joue des Nibiru. romans. <rire> Moi, c'est deux lignes. Oh, Wicked Cyber, tu me l'as jamais invoqué, ça. Ah ouais Cette carte invoquée par lien ne peut pas être détruite ni au combat, ni par des effets de carte. Wesh Bien sûr, bien sûr. Mais, vas-y, j'espère que t'as pas Nibiru. Les monstres cyber spotés par cette carte ne peut pas être détruits par des effets de carte. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une onde. Wesh, attends, mais. <rire> c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a, euh, qu qu y a Elle fait plein de trucs celle-là. Elle fait plein Non, de mais c'est bon, Yassabi, c'est bon. Attends, là je vais récupérer deux petites cartes euh, deux petites cartes dans ma main. Tu me permets ou pas Non, mais. Euh... Là, si tu veux jouer Nibiru, c'est maintenant. Si tu veux jouer Nibiru, c'est maintenant. Joue, joue, joue ton jeu. Mais oh, au bout d'un moment, stop Attends, c'est pas fini, c'est pas fini Comment ça c'est pas fini C'est pas fini, est-ce que je récupère ça aussi C'est bon, c'est bon Et tu joues quel deck là eh, Tu m'as même pas dit toi Non, là, tu m'as pas dit que tu jouais euh, Inister Non mais encore ah, c'était logique <rire> Attends, c'est pas fini splash. Ouais, je peux pas m'arrêter là Effet de Yon, je récupère une magie Tu récupères quoi comme Regarde magie Regarde ma main okay. c'est quoi là, cette magie Là, là j'ai... Là j'ai six cartes dans ma main. C'est la magie que j'ai utilisé tout à l'heure. Et là t'as as refait là. le terrain. Ah, bien sûr. On invoque ça. Effet, effet bloudu. On va foolish. Marie. et hey, Ignister dans mon cœur. C'est mon deck prêt. Et je l'ai en vrai. C'est deck que je le kiffe. Vraiment, ouais, tu je pouvais kiffe. pas jouer en deuxième position. Tu pouvais pas me laisser jouer en premier. Non. non. Bah non. non que Il m'a dit si non. Je... <rire> si tu joues en premier, je peux pas faire ça. Mais attends, on va voir. Ah, attends. Attends, attends, attends. attends là, pour le, là pour le coup, les gars, je suis un peu dans le mal. hein. Là, il est en train d'enchaîner ses cartes. Il... Oh, il a déjà une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Sept cartes dans le cimetière, une carte bannie. Eh hey, Zozo, est-ce que dans sa main, il a un gros caillou en feu Je <rire> <rire> sais pas de quoi tu parles, mais en voilà. tout cas, euh, je sais pas. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un nombre de magie pièges contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres star que vous contrôlez. Wesh C'est rien, c'est rien. Quoi C'est rien, ça. C'est rien, ça. Il va, il va partir, regarde. Comment ça, c'est rien, ça Il va partir wow euh. <rire> Topi des... des sinistères. <rire> c'est <rire> rien. C'est vous avez spécialement dans une autre poste de... par cette carte. Du... C'est rien ça. Écoute la musique qui s'excite là. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement mon cybers dans votre. C'est bon frère, c'est bon. C'est rien, c'est pas ça le but. C'est quoi le but Tu va vas aller, voir. Ré... Ouais. Ouais, ah, Zozo, Zozo c'est le boss. Regarde, là petit combo, l'enfant des ténèbres il se décale à gauche. Ouais. Parce que si t'as bien lu l'enfant, le, le niveau l'effet le, de templar, il, il a un petit effet. Oui, genre en gros, tu vas invoquer euh, 3 monstres Inister. Ouais, d'accord. Voilà. T'inquiète. 1, 2 et 3. Ok. Et 3-0. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 0. Vas-y. Frère, c'est tour 1. J'ai toujours pas joué. Il y a Sarviège, tu peux jouer ou pas On a plus le temps de niaiser. On a plus le temps de niaiser, monsieur Yekaze Voici le boss monster Ignister Oh, j'ai L'arrivée des cybers Il s'appelle... Je... L'arrivée Vous ne pouvez contrôler qu'un L'attaque d'origine de cette carte devient 1000 points d'attaque... Non affecté par des effets d'autres cartes... Ça, et une fois par tour, hein. vous pouvez cibler... Une fois par tour, vous pouvez cibler un autre monstre sur le terrain... Attends, une fois par tour, vous pouvez cibler un autre monstre sur le terrain... Détruisez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton mais attends, mais s'il est faire. pas affecté par des effets de cartes, je fais comment pour le détruire Ah bah, je sais pas moi. Peut-être. Euh... Je sais pas, et. Eh, et... hey, eh, hey, chacun attends, ses problèmes. Allez, attends, à toi. Attends, à toi attends, attends. Je fais comment moi pour le. Mais il a que 4000 d'attaque, c'est rien. Mais j'ai aucune carte qui va au-delà au de 4000 d'attaque. Oups, Ah <rire> c'est bête ça. <rire> ah bah, écoute, abandonne. Non, mais sérieux, j'ai aucune carte qui va au-dessus de 4000 d'attaque. Non, mais c'est vrai en plus. Tu veux Mais attends, mais attends, l'attaque d'origine, non affecté par des effets de cartes, je fais comment Mais il est pas affecté par des effets de cartes <rire> Oui, il a été, oui, il est pas affecté par les effets de cartes. Il y a bien, des non, mais ya bien, il y a bien une solution, pour le détruire. Oui, il <rire> y en a plusieurs. Vas-y, dis-moi, bah dis-moi. Bah tu crois pas que je vais t'aider non plus T'es sérieux ou quoi Dis-moi. Bah la première solution, c'est de le passer au combat. Hein Ouais, ouais, bah... va bah, bah, bah, passer au combat. Ça veut dire, que es un monstre qui Vas-y, tu sais quoi j'invoque ma carte magique. <rire> vas-y invoque euh, franchement frérot je suis pas chaud pour ah, c'est quoi ça franchement je suis pas chaud c'est quoi ça c'est quoi je suis pas chaud frère Annule. vous pouvez non je puis... suis pas chaud celle-là me plaît pas ouais celle-là me plaît pas vas-y j'active celle-là celle-là J'active son effet, eh je suis perdu, eh je sais pas quoi faire La vérité je sais pas quoi faire à cause de, à cause de ce qu'il a fait oui. perturbé, non <rire> Je suis perturbé, je, je te jure c'est vrai, je suis perturbé Je sais pas comment je vais faire Ça va, 2400 d'attaque, c'est bien déjà Je crois je, je peux même pas activer son effet mais je vais tester Je vais tester, je vais voir si je vais réussir Ah bah je vais réussir, J'ai réussi. Ok Ah, ça ça m'arrange pas hein. Pourquoi, pourquoi ça, ça m'arrange pas. Qu'est-ce que tu fais là Rien Regarde Qu'est-ce qu'il fait lui là Je sais pas qu'est-ce qu'il fait toi. Laisse-moi tranquille. Il a fait quoi toi C'est toi, t'as fait quoi toi <rire> T'inquiète, c'est rien. C'est rien. Ah, oh, bien joué Non no remets Remets-la dans ton deck Mais non Si, s'il te plaît, remets-la dans ton deck. Vas-y, je peux vas piocher je peux pioche une carte. Ouais, pioche, c'est cool. Pioche une carte oh <rire> ah Ok, ok, okay. calme-toi. Vas-y, bah moi je suis calme, hein. je suis, je, je, je suis pas mal. Je suis pas mal, mais je suis pas en confiance. Il y a combien, deux cartes là-dedans Qu'est-ce qu'il va me faire Ok, J'invoque que ah, le cavalier d'innomoc. <rire> T'as volé, t'as volé. Vas-y, je pose ça. Vas-y, j'active euh, carte d'exécution. Ouais. <rire> je peux piocher 3 cartes. Oh, oh, Vas-y, ça va, t'es pioché. Oh, pinez. Ça va être la merde, là, <rires> Yassahabi. Ça va être la merde, Yassahabi. Ça va être la merde. Euh, Est-ce que je tente le coup avec euh, ça, là, tu vois Ouais, tente. Je tente Vas-y, Zozo. Ouais, tente. Ouais, vas-y, Zozo. Vas-y, je tente. J'active pot de désir. C'est quoi ça? Ça me ah bat ouais, des Oh! J'active au terrain, let's go! Ah oh bah j'atteins pas les 4000. Ah <rire> ouais, là, là y'a de la marge. <rire> là y'a de la marge. Non, la vérité, je sais pas comment je vais faire pour détruire ton monstre. Là frérot, euh, je vais pas te mentir. Hein. Euh, Vas-y, je vais poser ça. Ouais. Attends, tac, tac. Heureusement que t'as que 5 places pour mettre des magies de pièges parce que là je crois que. J'active l'effet Ouais Je vire ma carte Ouais. Euh, je peux aller récupérer une carte dans ma main Je réfléchis là, team, je réfléchis Vas-y, je, je réfléchis bien Celle que tu m'as renvoyé dans mon deck Ouais Je peux activer son effet Ouais. Et je peux cibler trois quarts dans mon dans mon cimetière et les mettre dans mon deck ouais. Désolé les amis si derrière l'écran, ça me paraît lent par, par rapport à temps, au Là là, j'essaie de va. trouver une solution pour es le t'es Tu un peu lent. Comment Tu un peu lent au, au niveau cérébral, mais c'est pas grave. Un, je un peu, peu lent au niveau cérébral la tête de ma mère. Attends mais attends. attends je fais Il est pas, fais pas trop mon malin parce que Il est j'ai marqué pas affecté par les effets de carte. Non, affecté pas, par des me... effets d'autres cartes. Mais, mais comment Mais comment je te la détruis au combat Mais vrai je peux pas <rire> Bah écoute chacun. Eh chacun ses problèmes. Hein. C'est pas l'idée ce qu'on tu donnes l'attaque d'un monstre à un autre. Ouais voilà, bonne idée Zozo. Oula. Oh la oh la la la la la la la Je vais tester. ça est chaud, le est Je vais voir, ÇA marche pas bah. Bah frérot, as... ça fait 4 fois qu'on dit qu'il n'est pas affecté par les effets. Ah ouais, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. tu me fais pas de dégâts. Tu me fais pas de dégâts. Je suis pas d'accord. Euh, 4000 points d'attaque, je fais comment les, a... les Sahavis Je fais comment Je suis pas d'accord. Ah, Vas-y, phase. Je sais même pas, je sais même pas comment je vais faire. Il n'est pas affecté par des effets d'autres cartes. Fais pas... Comment je vais faire pour vaincre une 4000 Franchement, c'est faisable. Mais je... Mais avec mon deck je ne peux <rire> pas Ah c'est bête ça Franchement c'est... Non affecté par deux effets de cartes, comment je peux faire Par contre j'ai pas aimé que tu me, tu me détruises mon terrain C'est pas mon problème ai pas aimé hein. C'est pas mon problème J'ai pas aimé frérot Du coup je vais le remettre Faut que j'essaie de vite de trouver une solution les sahbis Faut que j'essaie de trouver une solution pour vaincre sa 4000 non affecté par euh, d'autres effets de qui... carte. Non Oh, la chaîne Mais non, oh, la mais chaîne. non, mais non, mais non. Bah, bah, bah, bah, bah, bah. <rire> oh, la chaîne <rire> Allez, t'as gagné, t'as gagné. C est C est... Bon. Ah, je suis vert. j'ai bon, Là, merci, pu merci, merci. Résolve. Ah, merde. Résolve. <rire> Allez, la résolution. Eh, des fois, le jeu, il, il met 10 ans. Ah, t'as un... Comment on va faire Comment on va faire J'ai aucun monstre non, bah, qui dépasse non. les 4000 en fait, c'est ça. Ah le... bah si, tu me l'as rendu. Tu me l'as rendu mon terrain. Merci. Ça fait quoi ça C'est rien, c'est mon terrain, tu connais. <rire> euh... Elle a été fanée. Ouais, je te sens Trop pas. Euh... Je, vais pouvoir me bloquer. je sais pas. En fait, la, vais. la vérité, la vérité est vraie. Je ne sais même pas. Oh, c'est quoi ça C'était Tété <rire> C'est quoi ça ah, T'inquiète pas. La fois, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Prenez le contrôle d'un monstre. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tu vas faire quoi là Je vais prendre le contrôle d'un monstre, c'est tout. Vas-y. prendre lui, il a l'air beau. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là, regarde. Voilà, c'est tout. Lui, il me chauffe pas. C'est quoi ah, ça Ça sent mauvais là. Ça sent. Bah, c'est son effet. Une fois par tour, j'ai le droit de détruire un monstre, enfin une carte. <rire> <rire> j'en ai marre, la vérité. Eh, j'en ai marre, voilà, j'en ai marre. <rire> tu es foutu. Voilà, ah, Zozo. Zozo On va tester. Oh là On va tester. Ah, okay. Il y a pas je le choix, il a pas le choix, il merde. Sa là, je sais pas là. comment je vais faire, mais c'est la merde. Hein. <rire> Ça, la... Ah là, c'est la... les problèmes. Là, c'est les dis. problèmes, là. Qu'est-ce qu'il va me faire avec ton truc, là J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il va me faire Qu'est-ce que tu es en train de faire mais ouais, mais frère... Ah il se pète lui-même même... son monstre Ouais mais même ça je même ah ouais. peux même pas Je peux, peux rien faire, c'est à 4000 je sais, je sais. Là concrètement <rire> les amis derrière l'écran Je ne sais pas comment je peux faire J'avoue c'est chaud hein. J'aimerais pas ah, Trop est... être à ta place J'ai une idée T'invoques un, un monstre à 4100 voilà, Bah là, hey, eh Zozo Il a la solution, écoute-le écoute, écoute <rire> J'ai pas, j'ai pas Yassabi, j'ai pas <rire> Okay. T'as est 12 000 pièces, il me rend fou là. En fait, vous comprenez pas que j'ai pas J'ai pas de monstre. Là, le seul moyen de le gagner, c'est. De... Euh, si, je sais pas. Je sais pas. Les problèmes Eh, c'est pas. It's not my problem, sir. Ok Ok J'ai pas. C'est pas mon problème. 4, 5, 6. Ah, t'es pas mort encore. J'ai pas. J'ai pas. <rire> pas un, pe, je peux pas. Ça fait mal Je peux pas. Je peux pas. J'y peux pas. Je peux pas. Je ne sais tu pas si pas. Ah, qui peux euh, m'aider à détruire sa 4000. J'en ai pas... Attends, ah, toi tu me bloques. Ah à... oh ouais, il est relou ton espace de négation hein. En gros, j'aurais dû, ouais. dû commencer tour 1 pour, avoir, euh, pour, euh, pour, pour euh, le, le bloquer, quoi. Bah 4000, bah bah bah bah. Bah 1200, bah bah bah. C'est horrible, les amis. Bah J'ai aucun moyen de détruire sa 4000. Il faut que je croie à l'âme des cartes. Ah là, c'est plus l'âme des cartes. là. Euh, je sais pas qu'est-ce des... que je pourrais faire, les frères. Euh, je sais... Là, là, là avec mon deck que j'ai, je sais pas... quoi à la rigueur... Oh, t'as perdu 2300. Wesh. Wesh. Oh mince. Allez, récupère ton monstre. Et ton pièce, il s'enlève pas là. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Ah, il y a ça. Ah ouais, vie... pas... Tu peux pas... Tu non sais, plus. dans la vie... Dans la vie, faut il savoir, faut savoir faire des choix. Il y a servi. Oh là, attends. J'aime pas son petit ton. Il n'y a là. pas, de, solu y a pas, y a pas de solution. Il a pas de solution. Et eh, franchement, donne-moi la solution. Il n'y a pas de solution. Tu sais que qu'il des... y a eu des tournois où, en fait, quand je mettais cette carte sur le terrain, le mec, il remballait ses cartes et pas. me disait Bon, bah, vas-y, game 2. T'as pas de. Tu pas de. Non. De, de Kaiju mais oui, elle peut se faire schedule, oui. Elle, oui, peut, elle se peut se faire schedule, par contre. Oui, oui, mais là, elle, oui, mais avec mon deck, en fait, avec ah, mon deck, ah, je ne vois pas quelle carte je pourrais utiliser pour le vaincre. Ouais, mais c'est ça le problème. Des, moi, non, je non, non c'est pas des petits decks, c'est deck. pas, pas des petits decks, parle bien. C'est pas des petits decks. Parle bien, par contre. Il est ouf lui. comment il parle. Oh, parle bien. joue par contre. Bon. Ouais. Eh Zozo, t'as pas dû voir que des belles choses pendant ton stage. T'as pas honte, là Parce que là, le pauvre, il Là, là mis skin, hein. Keyes, tu feras mieux le prochain match. <rire> <rire> voilà, exactement. Tu feras mieux, <rire> Kay. T'inquiète. Parce que là, euh... T'inquiète, t'inquiète, euh... T'inquiète, Ah Là, voilà, là. Voilà. Je pense pouvoir faire quelque chose. Là, keke. Bah, si il est dans le mal. On va essayer, hein, De hein. toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. On, va... on va essayer, on va essayer le Sahbi. T'as plus que 1400 points de vie. Elle est belle ton image. T'as dépensé Pourquoi des sous dans le jeu, toi. Ah, ça se voit. Quelle image euh... Ah, oh, bah, c'est des. Euh... Comment s'y perdre Ouais. C'est des games. C'est des gemmes. Waouh, <rire> deux... à 2008, t'es pas loin. Oh là là. Il me fait peur. Oh non. Oh non. Il me... Oh, il me reste ah, 1400, c'est-à-dire si je, si je le tue pas ce tour-ci, <rire> c'est loose. Ouais c'est foutu. Je tue... Bah t'aurais dû te mettre en, en défense. Si, si je tue pas ce tour-ci, c'est foutu. Attends, je suis capable de faire une connerie. Je peux pas les fusionner les trous. Ah ouais, <rire> Zouzou, Zou... il nous invente des trucs. <rire> tu veux <vas> plus fusionner <rire> tous ah, les La vérité, eh les gars, je j'ai pas de solution j'ai pas de solution. Ouais, pas t'inquiète, le prochain ouais, match, tu te, moi, tu, te, tu te débrouilleras mieux. Parle pas avec moi avec ton mob, là. <rire> Les gars, j'ai fait une vidéo sur ce deck, hésitez pas à aller la voir. Hey, ok n'hésite pas à aller voir ma pas. vidéo si t'as si envie de te faire un bon deck. Je <rire> ah ouais, bah euh, pas. C'est la muraille de Chine, là. Ah, là, c'est la muraille de Chine. Ah, il va me péter mon terrain. Ça va être chaud. OK ça va être chaud. Là, là, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Attends, attends, qu'est-ce qui me fait du. Pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Ça fait quoi ça Ah. Ah, tu vas me détruire mon Picari, c'est ça bah, bravo, monsieur. Allez, il est Il a rien demandé. Oh, il lui reste 3000. Ah, c'est bien, tu m'enlèves des points de comment, comment je peux faire Comment je peux faire Les frères, comment je peux faire Euh. T'es. Eh, je te tue, tue pas en vrai, ce tour-là. sérieux ou quoi Mais je sais pas qu'est-ce que. Il va te rester combien de points de vie oh, oh, les gars, gars, oh, gars, gars c'est horrible, c'est horrible C'est horrible Allez là, lame des cartes J'ai faim, Zoot. Tu peux me ramener, oh là là là là une brioche ou un truc. Dans le tiroir. Ouais, dans le tiroir. Ah ouais, il est en hypoglycémie. Ouais, là, je suis en hypo, là, je suis en Ah, il est en hypoglycémie. C'est quoi ça que tu fais là Mais c'est pas le terrain que. C'est mon terrain. Tu veux, tu. Non, il est dans le cimetière, l'autre. T'inquiète, c'est pas le même. Voilà, voilà, bravo. Qu'est-ce qu'il y a Bravo, monsieur. Ça fait quoi ton truc en fait Ah oh, vas-y, me rend fou. Annuler tous les effets de tous les monstres fax restos sur le <rire> terrain. C'est pendant un tour C'est pendant tranquille. tout le tour là C'est pendant tout le tour ou pas Attends. Ou c'est ceux qui sont déjà sur le terrain Ah bah ça va, tranquille. Oh là là, ça y est, qu'est-ce qu'il me fait encore Ok. Ok, man. Ok, man. It's, uh, it's, uh, c'est le début de la fin. C'est le beginning to the end. C'est bon, c'est bon, t'inquiète. Allez! Allez! Oh, je suis en train de stresser. De oh là là. Ah il rend fou ouais, avec tous ah, ces pièges. Ah ça 4000 là, ça 4000 c'est catastrophique. Ah il rend fou. Il rend fou avec tous ces pièges. <coughs> oh là là, ça y est, ça y est, ça continue. Qu'est-ce qu'il va me faire hein Allez. Ils sont relous tes pièges hein. Ok J'ai ah. son effet Ah Non Ok Non, non. Merci, merci Zuzu Ok okay. Ah. Okay. ok Ok Ok Ok Ok Ah, c'est vrai. Putain, je suis con. Ah là là Bon, déjà, on va faire ça. Allez, salut. C'est la, la cata, -ce les amis. Oh, c'est quoi ce duel, wesh non, non, attends, attends, attends, c'est pas fini. C'est pas fini, mon ami. Maintenant. Bah ah ouais, je suis con. Ah, je suis con. Ah, ah. Hmm. Oh, vas-y, je suis un ouf. Vas-y, je suis un ouf. Je suis un ouf. C'est soit ça passe, soit ça casse. Que je ce sinon la Faut que je termine ce sinon c'est la loose. Faut que je termine ce tour-ci. Ouais, ça va, C'est bon, j'ai perdu. Merde j'ai pris trop de risques. Je suis vraiment un gogol. C'est ça mon problème, tu vois. Ah là tu peux norme là. T'as juste à norme un, un, un, un monstre à, à 1002. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte Voilà, t'as gagné. Brrr as, ils sont relous tes pièges de mort, là. Let's go Let's go Merci, Ludo. Merci, Ludo. C'est très gentil. Ah, C'est très gentil de ta part de m'avoir ah, laissé, laissé gagner sur ta chaîne. C'est très gentil de ta part. Sof. J'en ai marre. J'ai pris des, GG, des, GG, les gars. Je non, des GG, risques des GG. comme ça. Il aurait voulu t'attarder quelque chose. Il aurait pu ne pas jouer ouais, ouais. et continuer comme ça. <rire> Avec sa 4000. Deuxième. Deuxième. Deuxième fight. Oh let's go <rire> Ah c'est chaud. Oh okay, quand il m'a invoqué le Phoenix. Et que depuis tout à l'heure j'avais mon jugement solennel. Va va va va va va va va Ah j'ai le seul. Allez, il faut que je termine plate là. ce Là, je me donne une semaine. Je vais passer plate 1. C'est bon. Je vais arrêter de tester mon deck, euh, mon deck euh, magicien. Ah ça y est, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Attends je me rendu oh. de mes émotions là T'as pris quel deck là hein, J'ai pris, euh, eh, pris mon salam great Du coup c'est moi qui commence J'ai pris mon oui. salam alaikum ouais, Non c'est toi, que... toi qui décides. si tu commences ouais, ouais. Ou si je commence ouais, Je vais commencer ah, Tu commences Ouais je commence Ça va être dur là Ça va être très dur Ok <coughs> Ok voilà bon, tu vas déjà savoir ce que je joue. Oh, farce gamin Farce ah, gamin J'adore ce deck. Après, je pense que tu vas me battre, mais c'est pas grave. Oh, merde Ouais, mais arrête, arrête. T'as trois cartes encore <rire> dans la main, arrête. <rire> en vrai, c'est fait. For... En vrai, j'ai forcé. J'ai forcé la negate. Voilà. bah c'est normal. C'est le jeu. Il y avait pas le choix, de toute façon. Après, tu Moi connais, si, après, vrai. tu connais farce gamin. Farce Gamin ouais, je crois que j'ai jamais gagné avec mon Salamograte Si j'en ai gagné... Si ah si, ouais si si j'en ai gagné. Ouais c'est risqué hein c'est pas... C'est pas si fort... Enfin si c'est fort quand c'est très bien joué. Ah, je pensais... Moi que je le joue pas beaucoup. Je pensais que t'allais me... jouer Cyber Dragon. Ouais mais non j'avais envie de jouer beau jeu tu vois. Ah Farce Gamma frère c'est horrible. Non. C'est beau jeu Farce Gamin Farce Gamma, c'est beau jeu. Faut juste que je fasse pas de, pas de misplay tu vois. C'est surtout ça le problème Ah ouais, Mais, cette carte hein. invoquée par lien, vous pouvez ajouter une magie piège Ah ouais les gars, ah ouais De... Ouais, j'aurais dû attendre là, à ce moment-là, je pense Ouais <rire> Sûrement Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je, je, peut-être que dans la main, il a que des haches ou des trucs comme en ça En fait, donc... la, plupart, la plupart du temps, les mecs, en fait, ils, ils negate le premier truc Tu vois, le premier truc qu'ils peuvent, ils négatent. Normal Bah, normal, ouais c est, c est, Quand tu connais pas, ouais euh... Normal euh... Quand tu lis, quand tu lis, lorsque cette carte vous pouvez ajouter un monstre farce gamin depuis votre deck à votre main, tu peux choisir la carte dont tu as besoin pour faire tes délires tu vois Bah oui, oui c'est clair euh, Là, là, là, là, on va partir, euh... on va partir là dessus, hein. direct On va partir là dessus, sur euh, Rule Rocket Invoqué par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres dans votre main, ok démonium ah. Démonium, stylé. Attends, vas-y, vas-y, fais ton combo. Oula. Qu'est-ce qu'il me raconte Pourquoi tu me dis ça, là On va chaîne bloc. peux réceptionner De quoi On va chaîne bloc réception... le roulebot. Ça veut dire En gros, euh, il va monter et tu l'ouvres la porte. Le réceptionner <rire> Merci euh, monsieur Zouzou Là il y a mon pote euh, du coup euh, spécialiste Yu-Gi-Oh Qui est venu là pour ouvrir les cartes Ah vas-y il te donne pas de Il donne pas de conseil Non t'inquiète j'ai pas besoin Frère quand même T'inquiète j'ai pas besoin mon Serbi Ok ça Ish okay. ok ça, ça, okay, tu, peux ça. Jouer, tu peux jouer ton jeu Là c'est vraiment dommage que j'ai pas un Ibiru là J'aurais fait ça. tellement mal. Oh, Nibiru, là, j'aurais fait tellement mal sur son face gamin. Je me serais régalé. J'avoue. J'avoue. Ouais, c'est vraiment sale ceux qui jouent Nibiru. C'est sale. Euh... Vas-y, un hein, vas go. Hein. Go, on est là. Hein. T'es là ah, Vas-y. Il est arrivé, monsieur Ben ou pas Oh, Benou ça va ou quoi, mon sahabi Attends, je vais pas la, la porte de la chambre. Ça va ou quoi, mais nous, Drachi, Là, on est en vidéo, je suis avec un pote, on est en train de faire un, un duel, euh, master duel. Ouais. Installe-toi. Installe-toi confortablement. Installe-toi tranquillement et... Mais là, là, là, c'est chaud, là. Là, il joue farce gamin, c'est très, très chaud. Ouais, ouais, c'est très, très chaud farce gamin. Là. Bon, allez. T'es toujours là ou quoi, Luthor C'est bon Ouais, je suis là. Hey, moi. elle ah, a répété son rien. combo, il ne laisse pas jouer. Ah, toi. Ah, N à toi. Ok. C'est laquelle qui est.. Bien sûr, ne, ne m'aide pas euh, Benou. Ah, parce qu'après, il va dire si ouais, il j'ai gagné, c'est grâce à toi. <rire> Évidemment. Et j'espère que tu vas rien avoir dans ton opening. Mais là, comment ça je vais rien avoir dans mon opening commence pas à dire des dingueries toi. Hein. Allez, Gobelin parvenu, je te donne 1000 PV encore. Bon, écoute, euh, merci gros. Vas-y, t'as mis... Bon, hein, ça ça m'en fera 10 000, hein. <rire> Oh frérot, oh frérot Mais normalement t'es censé faire des combos non Mais y'a pas de combos frère, t'as deux cartes face cachées Bah c'est rien ça, tu vas sais Ray Vas-y Raygeeky, vas-y tu m'as fané Pourquoi Pourquoi tu fais Raygeeky Rires Euh... Alors, attends. Non, il a une carte pour negate je pense Ouais, face cachée, face cachée du jugement solennel Tu connais les bails okay. Voilà, tu vois je savais tu vois, Casse-toi de là. Bon, ça m'arrange... Va que... là-bas Ça m'arrange que tu t'es perdu 5000 pv. C'est vrai Ouais. C'est tu me tues ce tour là Bah si tout se passe bien, ouais. Après, ça dépend, je connais pas trop tes farces gamins, t'as vu Là, j'ai rien, regarde, il euh, a pas beaucoup d'attaques. Non, non, non. Non, oh, tu... oh comme... Là, il a très dire, ouais, non, mais j'ai rien, nanani, nanana, j'ai pas beaucoup d'attaques, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et hey, commence pas à m'embrouiller, Commence pas à m'embrouiller. Allez, vas-y, je commence par invoquer Vas-y, ouais. Non, j'active pas l'effet de Renard. Est un effet mais j'ai rien T'as un effet, Yassabi, t'as un effet Commence pas à t'exciter la nouille, je te dis que j'ai rien. Ok, lynx. Il, oui. il a un truc, je sais qu'il a un truc. Phelanx, le lynx. C'est qui, c'est Neswick? Non, ouais, c'est... C'est euh, euh, Luthor. Ouais. Eh, Luthor, euh, faut, faut, faut, faut que je te, je te montre sa chaîne et tout, on a fait un, un fight et tout. Incroyable. Euh, oui, je vais activer l'effet de Gazelle, je vais activer l'effet de l'autre, là. Waouh, Gazelle. Gazelle Vas-y, ma Gazelle Vas-y ma gazelle. Qu'est-ce qu'a fait déjà ta gazelle J'aime bien ça la Grande. J'avais hésité à me faire un deck. J'avais hésité à me faire Eh hey, vas-y, j'aurais dû faire l'effet de X. Pourquoi pas bon. C'est pas... my bad. C'est my bad. Qu'est-ce que tu vas me faire euh, Tu sais quoi On va réfléchir. Eh hey, joue doucement Joue doucement T'as gagné la première Joue doucement J'ai plus que 5000 points de vie. Joue doucement. Joue doucement, t'inquiète. Oh là, toi qui me fait lui. Ah j'ai activé l'effet d'Ixid de... My bad. Oh là ah, pas... Vas-y, je l'ai fait de... du terrain. Ça fait quoi L'effet du terrain Rien, rien d'intéressant. Il, fait... Il fait rien d'intéressant le terrain, t'inquiète. Waouh. Ah ouais, ah, le mec Ok. Ok d'accord, t'es comme ça. Vas-y, vas-y, vas je ramène le loup. Ah oh ouais, tu vas ramener un autre loup par dessus, non Voilà, exactement, c'est ça, tu connais. Tu connais l'effet du loup Oh, oh x Waouh, vas-y l'autre il va m'envahir Non mais après, après je sais pas, peut-être il peut y a, a Heja tu vois Ouais, t'as un autre x euh... normalement si tu veux. Ah. Ouais, ouais t'as pas Aide-moi pas, aide-moi pas, aide pas t'inquiète ouais, aide ouais, ouais ouais ouais ouais, ouais, ouais. T'inquiète hey, il va pas hey. m'aider, non mais il m'aide ouais. pas Mais je lui apprends le deck, c'est moi, moi, moi le mettre des salamangrondes maintenant <rire> <rire> oh, je vais le faire dans la vraie vie, on rigole pas il rigole en plus Oh, il a raison de rigoler. Personne te prend au sérieux. Oh, ouais, j'ai récupéré H dans ma main. Fais pas le fou. Ah oh, ouais, bah ça va toi. Ouais. Oh, Vas-y hein, Allez Let's go frérot. Ouais. Ouais mais, ouais mais non. Ah ouais, ça m'arrange pas hein. Oh dit, as un token, frère, Il est oh, oh un token mon reb, Un token mon ref. Bon allez vas-y vas-y. Tu sais quoi Tu m'as quand même vénère. J'invoque <rire> Renard. Je vire Jacques Salut. Jaguar. Ouais. Exactement. Je, je ramène Renard, j'active son effet. Je détruis le, le terrain. Bim X bangs, bangs Ah, merde J'invoque J'invoque Phelanx J'aurais pas dû faire ça Ah, T'aurais pas dû faire ça Tu m'énerves Jacques Jaguar ah Ouais mais le t'y ramène 20 mille trucs de son cimetière Je mets dans le deck le loup Zbeng, beng Zbeng Je ramène Jacques Jaguar Ouais Allez mon loup Et tu sais quoi t'sais, Attends, attends, attends, attends, attends Attends. Ah Attends oh oh t'inquiète pas Luthor ça va bien se passer par contre il a une carte face cachée Et si je fais ça tac tac je ramène une carte tac tac S'vang bang, bang, bang, bang, bang, bang, Vas-y bang, joue bang, là bang. Et je tente, je tente La tête je tente La tête je tente, la tête je tente La tête je tente Luthor si jamais je perds ouais. ça, ça veut dire que j'ai été gourmand Si jamais je perds ça veut dire que j'ai été gourmand Luthor oh comme toi Oh là, là là là Comme toi tu hey, si je suis gour... non. <rire> Qu'est-ce qu'il me fait Attends j'ai peur Ok Trascoder boulevard non, non, non. Le bavard Trascoder Non Access Let's go Ok Non Ah je suis mort Ok Ok Ah c'est Coder Boulevard Non J'active son effet A 100 000. Quoi 530 J'active son effet Il peut pas répondre à ça. Ouais ouais ouais ouais, ouais ah, ouais, je sais, je sais quoi, il... quand... oui je sais. Là au moment c'est activé, ça c'est bon. Tag Tac, Allez, ciao. ciao tac. tag fini non, Let's go! Let's go! Pourquoi j'ai joué Nibiru? Let's go! pas besoin! con! GG les fréro. GG Luthor, Oh, j'ai trop mal joué! Je vais le faire dans la vraie vie dès que GG Luthor, GG frérot! Mais je suis trop un blaireau! Là, il a trait de crier, il a trait de dire pourquoi j'ai joué Nibiru! Des GG Luthor, des GG frérot! Tain, non, y'a pas de GG, j'habite tout mon bord tu veux Calme-toi Luthor! Non! Quel DGG Luthor J'en ai marre DG... Eh, s'il vous plaît, dans le chat DGG, vous savez pas, oh, franchement, Luthor il se la, la bute à mort sur Yu-Gi-Oh euh, Il propose du contenu et tout, etc. Que ça se là, il Il est en train de créer. NON Moi, je veux jouer avec des vraies cartes, vas-y, j'en ai marre en fait, bon bah frérot bien joué. Hein. <rire> ouais. C'est que ça la de negate sur son tour. Ouais. Qu'il aurait dû attendre que tu finisses ouais. après faire mon bureau. Ouais, mais en fait non fait. mais il s'attendait pas à ce que, ouais. que j'allais récupérer Renard ah ouais, non, après faire fait. mon felin, ah, tu vois. En mais ouais, non mais il m'a vrai... direct. Ouais, ouais, vois, mais mais dans en tout cas j'avais pas besoin. Tu vois sur son tour à lui. Ouais. Il n'a pas d'effet de negate en fait. Donc mais non, mais j'avais même pas de besoin de, de faire Nibiru parce que. Non, un Non, mais t'as un jugement. Avec. Pendant son, vois, ouais, ouais, exactement. Pas pendant le, tiens, ouais, exactement. Parce que, donc, ouais, exactement. Il... Ouais. Nibiru, tu peux attendre. Ouais. Tu peux attendre. Tu vois, avec mon les... prank kit, j'ai même pas besoin ouais. de Nibiru parce que, euh, avec mon... mon gros boss monster, je te raïgeki en plus euh, deux fois. Mais j'ai fait n'importe quoi. Bref. Bah, bref, tranquille, Luthor. Aura... T'inquiète. Hey, la prochaine, il y aura une revanche. Il y aura une revanche de revanche. Vas-y, une revanche de revanche avec plaisir, frérot. Bon, c'est toujours un plaisir de faire des trucs. Pareil. En tout cas, ça fait des beaux duels. Même si je perds, ça fait et des ça beaux fait duels. Des duels de, de fou. fou. T'inquiète, c'est bon. Là, c'était pas le fou de dernier. Mais pas <rire> Tous ceux qui jouent pranky, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires. Là, si mais non, non, ils le... savent, ils connaissent, ils connaissent, ils connaissent. Yu-Gi-Oh, ils... ils savent comment ah, ça se passe et tout. J'ai fait la saucisse. T'as voilà. bien joué. T'as été plus patient. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci mon caisse encore une fois. On en se retrouve très plaisir. bientôt, les amis. Ciao les gars. Des bisous. Ciao l'équipe. Ciao. Des bisous.